tous, dans cette séquence, je vais évoquer les différentes formes ou modes de parallélisme que l'on trouve dans la nature. Alors, tout d'abord, historiquement, on a eu une première forme de parallélisme qui était ce qu'on appelait le parallélisme monoprocesseur. Alors, c'est un peu paradoxal de parler de parallélisme sur un truc où il n'y a qu'une seule exécution en cours. Mais, en fait, cette forme de parallélisme, aussi appelée pseudo-parallélisme, eh bien, en fait, c'est du temps partagé. C'est euh, typiquement, euh, j'ai une machine, euh, c'est sous UNIX c'est sous ce type de système d'exploitation, les ancêtres d'UNIX euh, que ces trucs-là ont été mis en place. Donc il y avait euh, plusieurs modes, il y avait un mode euh, de job, donc on lançait euh, des tâches, on a vu cette définition dans une autre séquence. Donc ces tâches, elles étaient euh, parfois même sur des cartes perforées, euh, mises les unes bout à bout et puis ben, on les lançait, quand la tâche est terminée, ben, on passait à la suivante, etc. etc. Et puis, on s'est mis à essayer de les lancer en parallèle, ne serait-ce que parce que, par exemple, si j'ai une opération qui doit faire une lecture ou une écriture ou activer un dispositif qui est lent, comme le réseau par exemple, c'est dommage de ne pas utiliser le temps processeur alors qu'en fait, on pourrait exécuter autre chose. Donc, ça veut dire que on va avoir plusieurs processus qui s'exécutent en parallèle avec ce système de quantum de temps qui leur est alloué ou duquel on leur retire le processeur d'autorité pour en mettre, euh, une autre, pour mettre un autre processus et euh, du coup ça provoque ce qu'on appelle un entrelacement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement quand les instructions vont être interrompues. cest que mon programme il va s'exécuter là, puis il va s'arrêter, puis il va, un autre flux euh, va prendre la main, etc., etc. Et donc quand ces programmes sont amenés à collaborer, eh bien on est malgré tout, même s'il n'y a pas un parallélisme réel, il n'y a jamais qu'une seule instruction qui s'exécute à la fois, eh bien on a un temps partagé. Alors sur des machines multiprocesseurs, on verra après ce que signifie mono multimachine, on a un parallélisme réel. Par exemple, alors mono, mono parce que par exemple vous avez euh, plusieurs processeurs ou un processeur ou plusieurs processeurs avec plusieurs cœurs. Donc ça veut dire que là vous pouvez physiquement exécuter plusieurs programmes en parallèle. Et vous avez donc un parallélisme réel avec des instructions qui sont exécutées simultanément. Et la logique est légèrement différente que la logique précédente, mais en fait, euh, les problèmes sont les mêmes. C'est-à-dire que le fait d'avoir une exécution réellement simultanée par rapport à l'entrelacement d'instructions qui ne s'exécutent pas en parallèle, et eh bien si on considère que les entrelacements, les, les découpages peuvent avoir lieu n'importe où, on est ramené à peu près théoriquement au même problème. Alors mono ou multimachine, parce que si je prends deux machines monoprocesseurs en réseau, ben, ça fait ce qu'on appelle une multimachine. Il y a une grande variété de machines parallèles et euh, il y a des classifications qui ont commencé il y a très très longtemps. La première classification vraiment euh, connue, c'est la classification d'un monsieur qui s'appelait Flynn qui date de 1972. Et lui, il a considéré deux aspects. Une dimension qui concerne les instructions, une seule ou plusieurs, single ou multiple. Et puis une dimension qui concerne les données, single multiple. Et puis l'architecture originelle définie par ce qu'on appelle le cycle de von Neumann dans les années 40 c'est le SISD Single Instruction Single Data une seule instruction sur un seul jeu de données à un moment donné. Ensuite on a eu des premières extensions assez naturelles qui étaient le SIMD Single Instruction Multiple Data. Alors pourquoi vectoriel Parce que quand par exemple je fais A plus B et que A et B sont des vecteurs eh bien ça veut dire A 0, B 0 a1 plus b1, a2 plus b2 etc, etc. Et donc c'est la même instruction, c'est toujours le plus que j'exécute mais je l'exécute chaque fois sur des données distinctes. Vous avez le MISD, Multiple Instruction Single Data. Alors ça, c'est un peu plus compliqué à classifier, euh, mais on pourrait dire que c'est une façon de voir le risque et en particulier le découpage en pipeline. Donc en fait, de dire que mon instruction, elle s'exécute sous plusieurs sous-étapes qui sont découpées et chaque étape est indépendante. Et en particulier, c'est un truc qui a euh, été intensivement utilisé au moment où les architectures risques ont été définies. Ce découpage euh, d'une instruction euh, dans le langage assemblage en une somme de petites instructions élémentaires qui permet en fait d'exécuter quelque part sur une donnée plusieurs instructions. c'est un petit peu tendancieux, mais les gens le voient comme ça. Et puis il y a le vrai parliste qui est le multiple instruction multiple data où vous avez à chaque fois un couple, une instruction, une donnée en parallèle avec une autre instruction de données, etc etc. Alors, le euh, SIMD et en particulier le calcul vectoriel, ça a été l'apanage, très tôt, des supercalculateurs. Je vous ai parlé dans une séquence du fameux CRE-1 et puis de ses successeurs, le CRE-2, etc. C'était des machines, alors il y avait des unités arithmétiques et logiques en parallèle, mais le gros de la performance était obtenu par du calcul vectoriel. On entend beaucoup parler de Graphic Processing Unit euh, utilisé pour faire du GPGPU, General Purpose Graphic Processing Unit. Donc en fait on détourne des cartes vidéo et en fait c'est du calcul vectoriel. C'est à dire qu'en fait euh, le parlisme que vous trouvez dans les cartes vidéo puissantes, celles qui coûtent très cher et qui vous permettent de faire euh, des jeux de shoot and all avec une quantité de FPS colossale, eh bien euh, ce sont des traitements qui sont très très très vectoriels. Donc ça c'est une première classification. Après on a eu d'autres formes de classification. On se dit mais euh, focalisons-nous sur ce qui est partagé. Donc il y a share everything. Share everything c'est que par exemple j'ai plusieurs processeurs qui partagent un ensemble de mon mémoire et des disques. Après si je prends plusieurs machines qui sont connectées à un serveur de fichiers et que, par conséquent elles voient les mêmes fichiers, on a quelque chose qui ressemble à un shared disk. Et puis on a le Shared Nothing où c'est des machines qui sont juste en connexion au réseau mais qui n'ont pas de dispositif de communication ni par mémoire ni par disque. Euh, la seule manière possible c'est de euh, communiquer par des messages sur le réseau et bien évidemment on peut mélanger tout cela. Après, on s'est intéressé très vite aux multimachines, c'est à dire que les gens construisaient des supercalculateurs, mais ça coûtait très très cher. Et en fait, dans les années 90, on a commencé à voir apparaître ce truc là avec l'émergence d'Internet d'une part, mais avec aussi le fait qu'un certain nombre de gens ont commencé à réaliser que la puissance qu'on avait dans ce qu'on appelait les micro ordinateurs, les ordinateurs personnels, eh bien, commençait à être colossale. Et puis, euh, des gens se sont dit euh, si on pouvait faire le cré du pauvre. Le cré du pauvre, c'est dire bah, on va prendre une carte PC très standard qui coûtait sensiblement moins cher qu'un crayon et on va les mettre côte à côte dans un fond de panier avec un espèce de réseau local. Alors évidemment les gens qui faisaient des supercalculateurs regardaient ça d'un air un petit peu dédaigneux. Je vous ai présenté dans une séquence que vous avez sans doute déjà regardé les machines les plus puissantes de notre temps. Toutes ces machines sont des multimachines basées sur une de ce principe. Des centaines de milliers de machines, chacune multiprocesseur et chacun de ces processeurs multi connectées entre elles avec des réseaux extrêmement rapides, euh, des réseaux euh, en fibre optique ou autre. Et euh, en général, on parle de clusters ou de fermes de machines. Donc ces machines surpuissantes sont en fait des fermes de machines. Alors euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a très vite eu besoin de paradigmes particuliers de programmation euh, et euh, donc les gens ont beaucoup évolué. Ce qui a un peu tué les supercalculateurs vectoriels, ça existe encore, c'est que euh, les programmes sont très dépendants de l'architecture. Donc j'avais un CRE1, j'avais des programmes optimisés pour CRE1, j'achetais le CRE2, le CRE2 euh, et ben, il fallait que je reprogramme mes programmes parce qu'il fallait que j'utilise différemment mes registres parce que si, parce que ça, sinon j'exploitais je mal la puissance de calcul. L'intérêt euh, du multi-machine, des clusters de machines et c'est pour ça qu'ils ont gagné, c'est que finalement, euh, eh bien le modèle de programmation est le même d'un cluster à un autre. Après, ça reste compliqué. Donc on a besoin de modèles particuliers et de gabarits pour mieux appréhender le parallélisme. Alors le premier gabarit, ben vous le connaissez, hein, vous êtes comme Monsieur Jourdan, vous l'utilisez tous les jours sans vous rendre compte, c'est ce qu'on appelle le client-serveur. Et c'est euh, simple, C'est vous avez des clients qui font des demandes à des serveurs, donc ils envoient une requête et le serveur répond. C'est le modèle d'Internet vous êtes avec votre navigateur et vous faites une requête, par exemple, sur un serveur de... de vente en ligne et puis vous savez que vous avez un certain nombre de gens autour de vous et bien évidemment les programmes qui sont ici, ils sont évidemment concurrents. Je veux dire, si j'ai 100 000 requêtes qui vont vers un fournisseur, je ne sais pas, d'ordinateur, il ne va pas les traiter séquentiellement, il va les traiter en même temps et puis ils vont s'entrelacer et on sent bien que ça, ça va être hautement parallèle, il va y avoir peut-être des problèmes de performance, etc, etc. Il y a un autre modèle qui est moins connu, c'est le modèle maître-esclave. Le modèle maître-esclave, c'est euh, l'esclave qui va dire « Oh maître, oh maître, euh, je n'ai rien à faire, que puis-je faire ?» Et puis le maître qui va transmettre un morceau de travail à faire. Je vous ai parlé dans une séquence précédente de, le, du fameux programme CETI Atome pour la recherche euh, de traces de vie extraterrestre en analysant les signaux de et bien, On est sur un modèle maître-esclave. La petite extension que vous chargez et qui en récompense vous fait des beaux euh, économies d'écran, bien, dès qu'elle réalise que euh, la machine est oisive, que vous n'êtes pas en train de travailler, elle dit « Oula, là, mon utilisateur il s'est barré ». « Allez ma maître, ma maître, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner du travail ?» Et puis il accomplit ce travail autant que faire se peut et cesse de l'accomplir lorsque, euh, bien évidemment, euh, l'utilisateur est rentré. Et puis vous avez une troisième organisation qu'on appelle le Pair-à-Pair. Alors le Pair-à-Pair, on va tout de suite démystifier. Le Pair-à-Pair, ce n'est pas une technique de récupération de films en ligne ou de films de, de flux audio, hein. euh, vous allez rire, mais j'ai entendu ça dans une émission de radio avec des journalistes qui expliquaient doctement que le père à pair c'était ça. Non, le père à pair c'est une organisation, c'est une structuration des programmes et on appelle ça pair-à-pair -pair parce que chaque programme est l'égal des autres. En ce sens, il n'y a pas, moi je vais te demander quelque chose, euh, il y a une organisation, souvent, pas tout le temps, mais souvent, ils peuvent être amenés à exécuter le même code mais par exemple avec un jeu de données différent, c'est-à-dire qu'en en fait le contexte ici de ce pair-là fait qu'il n'aura pas le même comportement que ce pair-là même exécutent le même code parce qu'ils n'ont pas le même jeu de données. Et par exemple, alors pourquoi on a assimilé ça au piratage et la récupération de vidéos Parce que les mécanismes qui marchent très très bien, style Nutella ou autre, de diffusion de données sur une large échelle, avec un fort taux de redondance et de sécurité, sont basés sur ça. Chaque paire exécute le même code, il n'a pas les mêmes fragments de fichiers, et il fournit du coup ce qu'il peut fournir, et il renvoie éventuellement vers d'autres serveurs pour les parties du fichier qui lui manquent. Alors, en guise de conclusion, en fait, vous allez découvrir que la programmation concurrente, si on considère tous les niveaux, c'est un mélange extrêmement subtil. Et en fait, on a trois éléments principaux. Le premier élément, c'est la programmation que je qualifierais de répartie, où on va avoir des processeurs faiblement couplés. Faiblement couplé veut dire quoi ça Veut dire qu'ils vont être connectés et le seul moyen de discuter entre eux, ça va être d'envoyer des messages sur un réseau et que les communications vont être lente, très lente, par rapport au temps de calcul. En général, je n'ai pas de mémoire commune et c'est le modèle prépondérant d'Internet. Donc on parle de programmation répartie, c'est une forme de programmation concurrente. Le deuxième mode, ça va être ce que j'appelle la programmation multicœur. C'est-à-dire qu'on va avoir des processeurs fortement couplés. Fortement couplés veut dire que les communications sont rapides. En gros, elles peuvent, dans les cas favorables, être presque à la même vitesse que le calcul, le calcul est quand même très très très rapide, mais si c'est au moins à la vitesse de l'accès mémoire, parce que par exemple on, on communique par mémoire partagée, eh bien euh, c'est quelque chose euh, qui est très intéressant. Et c'est un modèle qui progresse parce que, comme je vous l'ai dit dans une autre séquence, on a de plus en plus de processeurs multicœurs, et que par conséquent on peut déjà faire du parallélisme en local, avec des échanges qui sont très rapides et puis on peut mélanger ce parallélisme-là avec un parallélisme plutôt réparti et euh, avec de l'accès réseau. Et puis vous avez également la programmation vectorielle, le fameux SIMD qu'on a évoqué un peu plus tôt dans cette séquence, là qui reste quand même réservé aux calcul haute performance et qui est resté réservé très longtemps à ce type de calcul. Mais c'est un modèle qui revient à la mode à cause de l'exploitation des processeurs graphiques pour pouvoir faire du calcul, puisque ces processeurs graphiques sont éminemment vectoriels dans leur organisation, c'est la nature même du calcul d'images euh, dans euh, les cartes vidéo. Bref, vous mettez tout ça dans la marmite, vous secouez bien fort, et c'est ça toute la richesse de la programmation concurrente. Alors, il existe bien évidemment des bases communes. On va s'intéresser essentiellement à ce type de programmation mais vous allez voir que euh, une fois que vous connaissez ce type de programmation ben ça c'est assez facile par extension c'est simplement que les modes de communication sont un petit peu différents mais c'est vraiment la même chose. Et puis sur les aspects vectoriels aussi c'est extrêmement voisin. Il y a simplement des dépendances un peu plus subtiles qui peuvent arriver quand on fait du vectoriel. Mais euh, vous aurez des exercices de TP où on fera du calcul matriciel et où vous allez avoir euh, finalement des dépendances qui vont ressembler un petit peu euh, à ce que vous avez dans du GPU sauf que bien évidemment vous n'aurez pas tout le problème de mapping des opérations sur des processeurs qu'on trouve et qui est caractéristique de ce type de domaine. Alors, je parle de bases communes. L'objectif de ce cours, c'est bien évidemment d'appréhender ces bases communes. Voilà, je vous remercie de votre attention. À bientôt.